« Bonjour, voici Tibili ou le petit garçon qui ne voulait pas aller à l'école. Ce texte est écrit par Marie-Liola. Mais, regardons là-dessus. C'est un point d'interrogation. Alors, Tibili se demande « Mais comment je peux ouvrir ce coffret ?» Ben, regarde il y a une plaque au-dessous de ce coffret. Il y a une plaque qui explique comment offrir ce coffret, Tibili. Pourquoi? Tu ne sais pas lire? Alors, Tibili, tu à fait tête Il va... Chez lui, il dit à sa maman est-ce bientôt la rentrée des classes Maintenant, toute l'histoire de Tibili. Suivez avec moi, mes chers élèves. Voici donc toute l'histoire de Tibili, ou le petit garçon qui ne voulait pas à l'école. Suivez avec moi, mes chers élèves. Tibili est un petit garçon qui refuse d'aller à l'école, alors qu'est-ce qu'il fait Il va demander des conseils à ses amis les animaux. Il y a quelques, quelques élèves qui se demandent tout simplement pourquoi. Parce qu'ils préfèrent jouer, tout simplement. Ils préfèrent jouer tous les jours. Alors, il va demander conseil à ses amis, à ses amis des animaux. Il y a Komi. Tébili s'adresse à Komi, la chauve-souris qui médite, qui pense, qui réfléchit sur sa branche. Komi lui dit. Quand viendra le jour d'aller à l'école, tu te coucheras, tu te plaindras en disant que tu as très mal au ventre, c'est si tu... tout. pense que ce n'est pas une bonne idée. Tibili pense qu'il ne pourra jamais faire semblant d'avoir mal au ventre tous les jours, et puis Tibili n'aime pas mentir à sa maman, car tout simplement il va le il est s'il a menti. Alors, il interpelle l'araignée Crop, que c'est toujours l'araignée, qui fait peur aux élèves, qui fait peur aux enfants. Crop, Crop lui dit, Bon, je pense que j'ai une bonne idée pour, pour toi, tibille. je ne vois qu'une chose, c'est d'aller chercher le coffret du savoir. D'accord Oui, le coffret du savoir. Rappelle-toi bien le coffret du savoir. C'est d'aller, voilà, tu vas tout simplement chercher le coffret du savoir. Tu sais pas où Bah je vais, je vais t'aider comme ça. Regarde, elle est enterrée près du marigot. Oui, une mare, c'est une mare, c'est une mare, marigot, c'est une mare. Entre le papaye et le tamarin. Le... Tu connais déjà ces deux arbres, le papaye et le tamari, ce sont deux arbres, c'est des pays chauds. voilà, tu me suis, d'accord, tu verras une grosse pierre rouge, tu verras quoi, oui, une grosse pierre rouge, tu la soulèveras, tu gratteras la terre jusqu'à ce que tu rencontres un objet très dur, tu me suis toujours. Alors, cet objet-là, c'est le corps des avoirs. Alors, le coffret des avoirs, il, il est enterré près du marigot, entre le papa et le tamarinier. Et lorsque tu seras euh, sur le lieu, tu vas voir une grosse pierre rouge. Et tu vas la soulever, tu vas gratter la terre. Voilà, tu... euh, jusqu'à ce que tu tombes euh, là-dessus. Un objet très dur, c'est le coffret du savoir. Tu le prendras avec précaution. D'accord Tu l'ouvriras, d'accord Et tu trouveras ce que tu cherches. Voilà. Tu as bien compris Je n'aime pas répéter deux fois. Hein? Sibylle court vite <rire> près du marigot, gratte la terre entre le papa et le tamarinier, ils sont un objet très dur, le dégage, ça veut dire le sort comme ça, c'est un coffret. Il essaie de l'ouvrir, mais sans succès, mais en vain. Sans réussir. Bah, c'est impossible. Son ennemi cut-cute, la pantade lui crie de son perchoir. Mmh, que fais-tu, Tibili, hein? Que fais-tu Dis-moi, que fais-tu, Tibili Tu peux me répondre. Ouais. Je cherche à ouvrir le coffre du savoir. Mmh, le coffre du savoir. C'est quoi donc ce coffre du savoir Bon, euh, si tu cherches à ouvrir le coffre du savoir, alors, euh, c'est bien simple, tu n'as qu'à lire la plaque. Voilà, la plaque. Tu n'as qu'à lire la plaque qui se trouve sous le coffret. C'est tout expliqué là. C'est tout expliqué. D'accord Tubili renverse le coffret, baisse la tête tristement, tristement, et ne dit rien. La panta tout à fait curieuse dit Alors Alors, mon ami Tibidi Qu'est-ce que tu as Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire. Sais pas lire. Ah, ah, ah, il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. t elle à qui veut l'entendre. Alors les pantades répètent « Il ne sait pas lire, il ne sait pas lire, il ne sait pas lire. » Et pour les cours ici, « Il ne sait pas lire, il ne sait pas lire, il ne sait pas lire, il ne sait pas lire. » Tout le monde, « Il ne sait pas lire, il ne sait pas lire. » C'est euh, Replace le coffret dans sa cachette. Le recouvre de terre. Replace la pierre rouge et s'en va. Lorsqu'elle est hors de vue des pontade, avec leur cri, avec leur écho, il ne sait pas. Elle prend ses jambes à son cou et il court très vite. Regagne sa gaz, sa gaz. Ça veut dire revient à sa maison. Il dit à sa maman Voilà, est-ce bientôt la rentrée des classes Est-ce bientôt la rentrée des classes pourquoi il a dit tout simplement sais cette question-là Parce qu'il ne sait pas lire. Il veut... lire. Il veut tout simplement sais lire, mais il ne sait pas comment. Alors, est-ce bientôt la rentrée des classes Je veux entrer en classe pour lire, pour, pour m'instruire. Et vous aussi Est-ce que vous savez lire je vous encourage à lire des bandes dessinées et des textes. Voilà, c'est tout pour le moment. Euh, je viens de vous raconter l'histoire de Tibili ou l'enfant qui ne voulait pas aller à l'école d'après Marie-Léonard. Voilà, c'est tout pour le moment. La prochaine... La prochaine fois, je vais vous raconter un autre texte aussi joli que ce dernier Tibili.